Alors, bonjour tout le monde, c'est Alex de la formation du Free, Aujourd'hui, je suis en compagnie de Christine Gamache des Assurances Gamache, experte et conseillère en assurance. C'est ça ton titre, tu vois? Ouais, un courtier en assurance de dommages, mais... On a pris trois exemples qui est arrivés de loin ou de proche à des vendeurs Amazon et on voulait en parler avec vous pour vous conscientiser par rapport aux assurances. Qui, Qu'est-ce que Christine, selon son expertise, va recommander? La première question que j'aurais pour toi ce matin, le, pre le premier, prenons un exemple que je suis un vendeur Amazon et que je vends un produit, dans ce cas-ci, une machine à découper, et que mon produit est défectueux et cause un préjudice ou une blessure au client. Qu'est-ce qui arrive? Comment je suis protégé? Est-ce que tu peux me détailler ça? Ben dans le fond, exemple, euh, comme euh, tu me donnes l'exemple de la machine à découper, qui a un problème de mécanisme dans le déclenchement. Exemple, c'est un revendeur Amazon. coupe le doigt d'un usager, d'un acheteur. Il va avoir une poursuite en responsabilité civile. Le revendeur va être mis en, en demeure. Puis là, c'est la responsabilité civile qui va prendre fait et cause. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être assuré au minimum en responsabilité civile comme revendeur. Mmh. Puisque là, l'assureur, à ce moment-là, prend les, faits de les frais de défense. Euh, puis, s'il euh, euh, y a eu une négligence du revendeur, bien, la sera va payer les dommages euh, aux poursuivants. Très important, bien qu'Amazon soit un tiers parti dans la transaction, Amazon, dans le contrat euh, que vous signez avec le, quand vous créez votre compte de vendeur, se dégage absolument de toute responsabilité. Il s'agit juste d'un intermédiaire par rapport à l'expédition et aux services reliés à l'expédition pour le client. Ça, Amazon, euh, comptez pas là-dessus, ils vont se dégager de toute responsabilité. Euh. En fait, ils sont déjà dégagés de toute responsabilité. Puis, dans certains dossiers, ils demandent les preuves d'assurance de toute façon pour s'assurer que le revendeur est assuré. Exactement. Mm -hmm. La deuxième question, ça peut s'adresser de proche ou de loin avec un vendeur Amazon parce que nous, ce qu'on a toujours conseillé aux gens, c'est que commencer par Amazon FBA, puis par la suite, exporter votre marque sur Shopify, votre propre site web, dans un commerce de détail. C'est pour ça que la question, elle a quand même du sens. Si le délai de livraison promis, disons que vous vendez, je ne sais pas, une machine industrielle, terre plutôt, en a besoin pour une date précise parce que sa production est arrêtée ou une pièce plutôt de, de, de machine et elle est arrêtée et qu'à telle date, tel jour, il s'attend à avoir la pièce et il ne la reçoit pas pour X raisons, que ça lui cause un préjudice financier parce qu'il ne peut pas repartir la ligne de production, est-ce qu'il y a une forme de garantie par l'assurance pour ça? Oui, exact. Ça, c'est. Il euh, faut prendre les pertes de revenus, la couverture perte de revenus. je' okay. c'est sûr que là, actuellement, comme tu dis, pour les revendeurs euh, qui vendent uniquement sur Amazon, là, ça semble être couvert par prime. Mais, exemple, il créerait son pro, propre site Web, là, à ce moment-là, puis qu'il y a un délai de livraison non respecté, ben là, le. L'acheteur va revenir en recours contre le revendeur, puis il va le poursuivre pour les préjudices causés, délais non prévus, puis il va, il va réclamer en perte de revenus probablement. Mmh. C'est ça, c'est un petit peu l'avantage Amazon FBA, c'est que quand on parle de FBA, c'est que nos, nos produits sont directement en entrepôt, puisqu'ils sont directement en entrepôt, sont automatiquement éligibles à Prime. Prime, c'est livraison en 48 heures maximum, 24 heures des fois, c'est sûr qu'Amazon a une protection et une garantie exceptionnelle. Nombre de fois que j'étais censé recevoir le jeudi, en commandant le mardi, soit 48 heures, je le reçois déjà le lendemain. C'est quand même très rare pour commander. De notre côté, on a environ, on commande environ 70 commandes par mois avec les étudiants qui nous envoient des produits aussi. On est quand même pas pire pour connaître les délais. C'est très rare qu'ils dépassent. Très, très, très rare. Fait sur ça, ben. Je pense qu'il y a une belle protection, mais c'est si vous vendez sur un, votre propre site web ou avec un commerce de détail, dépendamment de l'affiliation que vous avez, c'est là que ça peut être intéressant d'avoir euh, C'est quoi le nom de l'assurance? Le, les pertes de revenus, comme tu dis, la, la pièce de la, la chaîne de production, euh, tu ne mm -hmm. peux pas la réinstaller. C'est 100 employés qui ne peuvent pas travailler. Si tu ne peux pas vendre, euh, mettons ton jambon à tes okay. clients, ben là, ça découle, ça peut être une très grande perte de revenus, là, dépendamment de l'entreprise qui attend okay. la dite pièce. Okay. Euh, C'est à non négliger si vous vendez sur vos propres sites web. Un des points culminants, parce qu'on a énormément d'étudiants dans notre formation. Euh, les produits de beauté, les produits de dermatologie, c'est des produits avec des très bonnes marges de profit. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent se lancer, mais ils ne sont pas nécessairement sûrs par rapport à quel type d'assurance. Et Amazon, c'est parmi les produits les plus restreints, euh, tout ce qui est en, en lien avec le contact de la peau, les soins de la peau, etc. Euh, Amazon est un petit peu plus... Euh, délicat, il va vous demander une certaine expérience. C'est rare que vous êtes un nouveau vendeur, vous pouvez vendre une crème, exemple, contre l'acné dès le jour 1, parce que Amazon ne vous connaît pas, ne connaît pas nécessairement votre produit, à moins que vous ayez les certifications ou un certain background en arrière, il y a une façon de, de faire, de repasser la restriction qu'Amazon va vous imposer. Donc, ma question, ce serait, moi, je vends des produits de dermatologiques et il y a une cliente qui pour X raisons, se brûle la, euh, la peau. Est-ce qu'il y a une forme d'assurance, un type d'assurance que je peux prendre lié à ça? Puis je crois que tu avais une expérience personnelle avec une cliente. L'assureur va prendre fake cause. comme je dis, il va prendre les frais de défense. S'ils sont en mesure de démontrer que c'est le vendeur Amazon qui, qui a créé le dommage à l'acheteur, parce que sa, sa crème était trop forte, puis qu'elle a créé des brûlures, ben à ce moment-là, l'assureur va prendre entente, négocier pour payer la perte à celui qui au réclamant dans le fond, okay. mais il faut toujours garder en soi parce que là c'est sûr que les, les acheteurs peuvent tirer large leur euh, poursuite là. ils peuvent poursuivre trois quatre personnes. Il faut qu'ils soient en mesure de démontrer la négligence de la personne. Okay. Mais si les ingrédients étaient conformes etc, ça, ça se peut que l'assureur dise moi je prends les frais les frais de défense mais je n'ai responsabilité mm -hmm. parce que c'est pas le vendeur Amazon qui a été négligent Okay. L'important là-dedans, c'est que si les frais de défense coûtent une fortune. Fait Il faut être assuré en responsabilité civile pour qu'au moins quelqu'un nous défende, qu'on n'ait pas à faire faillite en partant quand on démarre une entreprise. Est-ce que ça aurait euh, un certain lien d'avoir la bonne certification? Disons qu'on vend au Canada, on serait approuvé Santé Canada, notre produit oui. serait approuvé Santé Canada ou aux États-Unis FDA. Fait que ça nous donne une, une garantie de plus par rapport au ben, cas de recours? Il y a des assureurs oui qui vont l'exiger de toute façon, il va falloir confirmer ça au préalable avant qu'ils souscrivent la police d'assurance. Tu sais. mm -hmm. Pour ce qui est oui parce qu'ils sont, sont pointueux là-dessus, il là. faut que ça soit reconnu euh, selon les normes. S'il y a une certification applicable selon ce produit-là, c'est okay. toujours mieux, mais euh, ça ne veut pas nécessairement dire que l'assureur va l'exiger. OK, OK. Mais j'aime vraiment voir... ton mot certification applicable, ça c'est oui. Je ça. pense qu'on doit faire ces recherches quand on se lance dans ce type de produit-là. C'est vraiment très intéressant comme mot. En fait, tu lèves un bon point. Dans le fond, Pour qu'un dossier soit regardé au niveau de l'assurance, il faut que tu aies mm -hmm. une personne qui est structurée, bien okay. organisée, qui connaît ce qu'il va vendre, qui a un plan d'affaires, qui est prêt. Okay. Parce que les assureurs ils ont à peu près 150 demandes par jour. Fait il faut qu'il y ait un bon dossier. Sinon, okay. ils ne le regardent même pas. Fait okay. que ceux qui sont plus ou moins prêts, attendez d'être prêts. Un bon plan, une bonne structure, être organisé, être capable de répondre aux questions de l'assureur, ça va faire toute la différence que l'assureur va regarder le dossier ou non. Ok, ok. Donc on peut toujours présenter un dossier simpliste, même si on n'a pas les certificats, ou si on est en attente d'avoir les certificats, cest toujours mieux de le faire tout de suite ben, on peut, puis on donne l'information à l'assureur. Moi, mon travail, c'est de présenter le dossier dans Mais plus vous me donnez de détails, plus c'est facile, okay. Puis euh, si c'est en processus de l'assureur ne m'empêchera pas de l'assurer. Mm -hmm. Mais il va me donner un délai pour qu'il obtienne sa licence. Alors, les normes de l'assureur, dans le fond. Okay. Mais comme je vous dis, il faut que ça soit Structurer la présentation solide pour qu'on puisse avoir quelque chose de... okay. qui regarde le dossier, dans le... qui rouvre dans, la porte. Dans le cas d'un produit de beauté, dans ce cas-ci, soins de la peau, que l'assurance n'exigerait pas nécessairement une certification, puis mm -hmm. quelques mois plus tard, toi, tu décides de faire approuver ton produit et tu obtiens une certification. Est-ce que ça peut changer au niveau de la prime, puisque tu as une certification? Non, ça, je, je serais bien étonnée. Par contre, okay. ça démontre la crédibilité et le sérieux euh, du dossier. Puis, si, ça permet d'ouvrir d'autres portes, par contre. C'est Parce qu'un assureur pourrait avoir une exigence de certification, puis l'autre, non. Ah, okay. que, ça peut Des te permettre une multitude ouais, d'options, dans le fond. Okay. Super. Écoute, c'est déjà ce qui conclut euh, mes trois questions rapides. Euh, merci beaucoup encore de ton temps, de ton expertise. Encore une fois, je vais laisser les informations de Christine. Vous pouvez la rejoindre par courriel ou par téléphone. Et je te dis merci, puis à la prochaine vidéo. Ça fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.